Le temps s'étire à Hollywood, le temps s'étire à Hollywood, dispersant les heures, les jours et les années. Le temps s'étire à Hollywood. Je travaille à Hollywood, tu te souviendras de moi. Des liasses de dollars en masse planquées entre les lignes d'un script. Tu te souviendras de moi, je te le promets. Tu te souviendras de moi, je te le promets. Tu te souviendras de moi. Je joue. Je vis à Los Angeles avec mes amis dans le jardin d'enfants. Le temps s'étire à Hollywood. Dispersant les heures, les jours et les années, le temps s'étire à Hollywood.